Bonjour à tous Allez, on va faire euh, un, un, un, un H.O. Hein ça, ça, on, euh, on, on pourrait appeler ça comme ah la ouais, formule hachou. Voilà. Donc bien entendu, on va vous parler de euh, Star Wars 9, épisode 9. L'Ascension de Skywalker. L'Ascension de Skywalker. On va vous faire un retour, euh, un retour, une première partie de la vidéo, no spoil, on va essayer. Attention, si jamais euh, tu pars dans du spoil, je te frappe et, et, et pareil. <rire> okay. hein, tu donnes un, un petit, euh, une hein, okay. attention. Euh, et puis ensuite, on vous laissera un petit temps euh, pour pour dégager, pour fuir. Et puis on fera une partie spoil. Non pas qu'on a envie de spoiler, mais il y a des gens. Enfin, je pense que d'ici la fin de la semaine, il y a beaucoup de gens qui vont aller ouais, le voir. Ouais. Et puis ces gens-là, ils seront intéressés d'avoir peut-être notre avis ou nos oh, impressions ouais. sur ce sujet-là. Donc euh, je vais commencer pour la partie euh, no spoil. Euh, première sensation euh, du film pour moi. Euh, un film en, que je on m'avait vendu en deux temps. C'est vrai que je, on sent euh, le, le, le, le, à un moment il y a un break. Pour moi il y a un, une première partie de film où mmh. on essaye de récupérer plein de choses. Et on sait ce qu'on essaie de récupérer. Est-ce que j'ai, nous, c'est pas, euh, on veut pas taper sur un épisode plus qu'un autre Mais vous imaginez bien qu'il ah, y a faut, un problème. Faut être clair. Hein ça, ça se voit okay. tout de suite. Et puis ensuite, il y a hein, une partie conclusive. Moi, la première chose qui m'a déstabilisé. Alors déjà, la première chose que je veux dire, c'est le film a euh, m'a réconcilié avec euh, la licence. Voilà. Moi, le, mon, pour moi, le film est, a été euh, thérapeutique m'a fait énormément de bien. Ça m'a soulagé, je dois le dire. Et euh, ouais, je suis désolé. Ne <rire> pas, il va lancer des saucisses. <rire> Moi, ça m'a soulagé. Moi, ça m'a soulagé. C'est un film qui m'a fait du bien. Euh, J'en je, attendais rien. Je l'ai dit dans le live. Hein. J'en attendais absolument rien. Et euh, là, je ne suis pas... « Waouh, c'est le film de l'année, c'est hyper, il est défonce, Mais ouah, je souffle. Je me sens apaisé. Ça m'a fait du bien. J'ai envie d'aller le revoir. En plus, on a eu euh, des, euh, des convenus euh, chez UGC parce qu'ils ont commencé une demi-heure mmh, plus ouais. tôt. C'est carrément honteux. Et ils nous l'ont mis en VO plutôt qu'en VF. Alors, ne criez pas dans les commentaires parce qu'on va encore se faire bâcher. <rire> oh. ouais, euh, la VO, c'est mieux, Et la Ça, c'est ton problème. Moi, ça me gêne pas. Ouais, <rire> je sais. Moi, c'est mon problème. J'ai fait 6 ans d'allemand, Donc, à euh, partir de là, je galère un peu. Mais euh, une chose est claire, c'est euh, que moi, je voulais de la VF pour pouvoir me concentrer sur le film, pouvoir me concentrer sur euh, tout ce qui est egg, tout ça, pouvoir vraiment regarder tout partout. Mm -hmm. Et comme je ne suis pas très très bon en anglais, il a fallu que je, je, je regarde ça. C'est un détail. Je reviens sur ce que je disais. Ma première conclusion, c'est que je suis apaisé et que j'ai vu un film qui m'a plu. Maintenant, ce que j'ai vu aussi, c'est un début de film qui m'a extrêmement euh, déstabilisé. Parce que c'est d'une densité atroce. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un film qui essaye de, de, de, de raccrocher les wagons d'un truc qui, qu ne citera pas, mais qui est de toute façon ubuesque. Parce que euh, tout a été déconstruit et il est, il est obligé, il est obligé de reconstruire ce qui a été déconstruit. Et il le fait très bien, on en parlera dans la partie mmh. spoil. Il y a des clins d'œil qui sont juste euh, des cadeaux pour les fans, ah, bah, des cadeaux pour euh, notre non, génération... Ouais. Euh, voilà Chose aussi qui m'a marqué Et après je te laisse la parole J'ai trouvé que le son Était vraiment vraiment vraiment impressionnant euh, Ça ça m'a Ça m'a imprégné Je trouvais que l'équilibrage du son était super mmh. Que la musique était super Et ce qui restera pour moi Dans cet épisode Et on en parlera plus dans la partie spoil Parce que là c'est on peut pas s'étendre c'est la densité qui est euh, intégrée chez les personnages. C'est-à-dire que je trouve que euh, c'est un film qui aurait mérité à, à lui seul une trilogie, presque. Au moins, on aurait dû faire deux films pour faire ce film, ah mais tellement on il... est bousculé. Ouais. Je vais en parler après. Mais ouais. Ouais, ouais, ouais, tellement ouais, on est bousculé. Par contre, ce que j'aime, c'est qu'il a repris possession de ses personnages et euh, qu'il leur a donné une profondeur. On a euh, de, de l'histoire pour tous les personnages. On hum. apprend plus sur chacun d'entre eux. On apprend même tout sur certains, euh, mais voilà. On apprend des choses sur Peau dameron qui donne de la finesse au personnage. On a une relation entre Peau et Fine qui est frontale, qui est dans l'opposition, qui a un peu une, une guerre de chef euh, qui est génial euh, La princesse Léa est extrêmement bien traitée. Je trouve que le traitement du personnage Léa est très très bien fait. Il y a deux trois choses qui me gênent, mais on y reviendra. Euh, Shui, euh, je trouve aussi, gagne en émotion. On, on reviendra sur la scène mmh. en question, mais il gagne en émotion. On a de nouveau un retour de l'humour, mais de l'humour qui, euh, qui colle, c'est-à-dire qu'on a un 6PO qui, qui revient, qui est présent pendant tout le film, alors qu'il est quasiment absent dans les autres, il est beaucoup plus présent, les blagues, moi j'ai ri, franchement je me suis marré, quand il y avait bah des ouais, blagues, elles étaient plus... marrantes. C'était pas, euh, voilà quoi. Et euh, voilà, il y a tout ça, toute cette construction de personnages, où on a l'impression que chacun reprend son rôle et que chacun euh, gagne en finesse et en, et en, en contenu. Quoi. Voilà, j'en ai dit beaucoup, c'est un peu brouillon. Je te laisse euh, te lancer. Ben... C'est la merde <rire> Non, non, non, je vais être. Euh... On s'est fait bon, un café, pour, pour, aussi. Pour hein, le début, euh, je vais être positif. Non, c'est euh... Là, déjà, moi, où je trouve que c'est pas mal, c'est que c'est un vrai Star Wars, c'est pas une copie de. D'un autre épisode. Ouais. C'est pas le copie d'un 4, c'est pas le copie d'un 5, mmh. au moins il a son identité. Bon, après, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a dans le film, mais euh, voilà, au moins déjà on peut dire euh, telle ou telle scène, c'est pas copié. Mmh, mmh, euh, euh, on n'est pas dans la configuration du 7 où ah. on a carrément un storyboard qui est identique. Voilà. Il y a des repères par rapport aux autres ouais. épisodes qui, sont, ouais. qui font du ça, bien en tant, que mmh. heure, hein. en, tant que, en tant que fan, je dirais. Mais. Euh... Mais au moins, déjà, là, là ce côté-là. Après, bah, moi, j'ai reconnu direct Gigi Abrams, c'est-à-dire que ça va à 1000 à l'heure. On a l'impression que ça fait comme un Indiana Jones. Ah bah, de toute façon, lui, hormis un ou deux films, il a toujours été comme ça. Ça va toujours à fond. Alors, si on n'aime pas, bah, on risque pas d'aimer encore, parce que ça va... À... Ouais, on... il va vraiment à fond. C'est un film où on a du mal à se poser. Ouais. Alors, en plus, il y a ce que je disais au début, il y a cette introduction à 1000 à l'heure qui est une introduction où ça va très vite, trop vite, ça va trop vite, mais c'est pour, euh, les... pour, pour, pour se libérer de toutes les, questions, toutes les questions que vous avez, réponse réponse réponse voilà. réponse réponses. Voilà. Réponse. C'est pas le mille à l'heure de DJ Abrams, ça. Parce que, comme tu dis, le, DJ après, a, le après, mille à l'heure dure jusqu'à la fin du film. Ouais, mais après, enfin, DJ Abrams, c'est un mille à l'heure, parce que, en général, dans ses films, tu prends par exemple à côté euh, comment il filme, mm -hmm. ça va toujours très vite. Mm -hmm les personnages ils sont toujours essoufflés, enfin mmh, voilà, mmh. c'est ça vrai. aussi, ouais, ouais, vrai, ils ouais. courent tout le temps, ils font toujours tout en accéléré, ils sont acculés enfin, voilà. dans les voilà. décisions, Ils sont. sont... Ouais, ouais. Mmh. donc c'est bien sympa, mmh. après en termes voilà, comment c'est filmé, c'est top, oui. moi j'ai trouvé par contre le film très très sombre, ah, je sais pas si c'est le si. cinéma, alors j'ai la même, parce que j'ai fait une remarque sur euh, le son, que j'ai trouvé très mmh. bon, mais j'ai trouvé que l'image manquait de piqué, ouais, manquait ouais. de ce qu'on appelle les sur Photoshop, mmh. et euh, euh, de contraste, on va dire, mais ce n'est pas vraiment le contraste, c'est la vibrance. Je trouvais que les couleurs étaient fades et que c'était ouais, un ouais. peu sombre. Je mets ça sur le, sur, sur le, le coup du ouais, cinéma. Le, le, le cinéma euh, on a la chance d'avoir un cinéma euh, à Paris maintenant, Paris 2 à côté de mmh. Versailles, mais qui, mais qui n'est pas un bon cinéma. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu cette remarque avec Joker. J'étais allé ouais. voir et j'ai pas trouvé l'image belle. J'étais allé voir un film d'animation avec ma fille, j'ai pas trouvé l'image belle. Il euh, y a un problème de réglage avec cette UGC, ah, ouais. je suis d'accord, mais je pense que c'est un problème de réglage. Bon, bah, ok, ouais, moi tu vois, les autres films que je suis allé voir, ça allait, mais euh, là c'est vraiment lui ouais, où j'ai trouvé que c'était. Moi c'est pas très, la première fois, moi c'est pas la première très, fois. Très, très... Après, je reviens, oui, euh, comme tu disais, c'est vrai qu'au moins tu as... Bah, as un début de, perso... de, de personnage, les... les personnages gagnent en épaisseur. Mm -hmm peaufinerait, mais bon, on revient, mais en fait, euh, il voulait, euh, il a un peu effacé le quoi, mmh, mmh, c'est ça, mmh, mmh. limite, on n'a pas vu le 8, c'est pas grave, c'est... Presque, euh, ouais. Voilà. Ouais. Oui, ouais. Bref, ouais, ouais, oui, c'est vrai, il y a des clins d'œil, hein, mais euh, on, si tu vois pas le 8, tu, tu, perds, tu perds rien, tu perds une pas, petite hein. romance avec Rose, mais mais, mais, mais, ouais, mais, mais, si mais, mais eh, voilà, eh, eh, on sent spoiler eh, eh, l'actrice, qui s'en est tellement pris dans la gueule. J'ai appris ça. Après, je me suis renseigné mmh. après le live. Effectivement, que autant vous le dire, elle a carrément décidé d'être présente, mais très absente. Euh, sans spoiler, mais on peut lire parce que ça tout le monde le sait. Euh, le retour. Donc il y a le retour de l'empereur. Hein. Donc voilà, il y a le retour de l'empereur. Euh... <rire> euh... Alors. Moi, au début, j'étais extrêmement mitigé sur le retour de, de l'Empereur. Je me disais, bon, euh, voilà, il y, y a autre chose. Hein, mais vous... Ça, ce sera pour la deuxième partie de la vidéo. Euh, le retour de l'Empereur, bon, ok. Euh... Est-ce que c'était nécessaire Est-ce que c'est bien traité Je trouve que c'est bien traité. C'est bien amené. C'est tra... bah, bah, pas ouais. bien amené, c'est bien traité. Enfin, disons qu'il a fait ce qu'il pouvait. Moi, c'est ça, en fait, que je retiens, c'est que... Pour moi, Gigi Abraham, s'il était tellement dans un mur, bah, qu'il a sauvé ce qui était sauvable. Alors moi, je me posais la question. Et, et sur ce côté-là, je dirais oui, entre guillemets, pareil réussi, il a réussi à sauver ce qui était sauvable. Mais il y a plein de trucs qui ne vont pas, et il y a plein de trucs qui... Tu vas te lâcher, tu vas te lâcher. <rire> non, non, en mais... fait, moi, ce que j'ai... Au début, je suis sorti du film et je me suis dit... Euh, la sortie de l'empereur n'était pas nécessaire, euh, il n'y avait pas besoin de ce personnage-là. Euh, bon, voilà. Et puis, le temps, tu vois, qu'on rentre comme qu quoi on a bien fait. <rire> de, on a marché un peu, on a pris l'air. Je me suis dit, mais en fait, techniquement, il n'a pas le temps de constituer un autre personnage. Et, et, et là, il, est, il, est, il, est, il prend une assise, il prend un personnage qui, est déjà, qui a déjà une putain de story. Ah oui, oui, c'est sûr qu'il n'a pas, euh, euh, de... pas besoin d'asseoir ouais, ouais. le personnage, mmh. le personnage s'impose euh, de lui-même. Et, et c'est en ça. Que je trouve que le personnage est bien emmené et ensuite je le trouve bien traité parce qu'on a vraiment l'empereur de l'empire contre attaque quoi on a vraiment l'empereur du du, du du retour du Jedi mm -hmm. on a l'empereur qu'on connaît l'empereur Sith et euh, c'est le même acteur oui ah ouais, c'est incroyable. Ah ouais, ouais, incroyable le mec aura tout fait du début à la fin quoi ah ouais, ouais, ouais, ouais, et euh, ouais moi j'ai trouvé euh, Sama euh, ça m'a rassuré. Enfin, je me suis dit, Au début, j'étais totalement con, totalement enfusqué, totalement euh, courroucé. Je serais, serais courroussé pendant la deuxième partie de la vidéo. Mais, euh, mais là, je trouve que c'est bien, bien emmené. Euh, au niveau des décors, au niveau des vaisseaux, au niveau de l'univers en lui-même. Moi, j'ai trouvé très intéressant le fait qu'on nous balade dans plusieurs planètes. Mmh. Ouais. Euh, de façon euh, parfois euh, très courte, mais il y a des clins d'œil sur beaucoup de choses. Euh, on reprend vraiment, euh, on revoit un petit peu Jakku, on revoit euh, Endor. Oui, on revoit euh, des petits ouais, peluches. Bah, bref, ouais. On voit, ouais. on revoit plein de petites peluches. Même ceux qu'on n'aimait pas, on les revoit <rire> un tout petit peu. Mais vraiment un petit peu. Ouais. Donc c'est ça justement, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des clins ont ouais. or plus originales que, mm, euh, mm, que les autres. Mm, mm. C'est moins lourdin, que c'est quand même. Euh, plus digeste comme film, même s'il y a cette euh, ce rythme qui, qui, est, euh, qui est angoissant, qui est oppressant. Finalement, est-ce que c'est pas une bonne sensation dans un film d'être pressé On est dans un chapitre ouais, ouais. final. Euh... Alors bah, en même temps, il a fait, euh... il s'est dit que je vais à mille à l'heure, parce que j'ai plein de choses parce à expliquer, donc, à euh, expliquer, euh, hein. donc euh, il fallait que je le fasse comme ça, quoi. Je trouve qu'on voit des nouveaux vaisseaux, il euh, faut avoir l'œil, hein. on voit des vaisseaux type, euh, mm. des, des types. Euh, on voit un Profundity, alors c'est pas le Profundity puisqu'il ouais, est ouais. détruit, mais on voit des vaisseaux comme ça, il euh, y a une flotte effectivement en fin de film qui est énorme, on vous expliquera pourquoi après, enfin on partagera après, je pense que les gens vont regarder la partie spoil c'est des gens qui ont vu le film. Euh, moi, ça m'a plu. Je suis content d'avoir eu une diversité de personnages, mais aussi une diversité d'extraterrestres, une diversité de lieux. Mm. Il y a des moments où on est dans un village, il y a des moments où on est dans un truc un peu underground, à, à la bordure extérieure pour la partie ouais, ouais. euh, 6PO. Mm. Euh, voilà, ça, moi, ça m'a bien épais. Ah, aimé, ah ouais, c'est plus original. Mm. Puis les petits persos, euh, les nouveaux. Mm. Ça va, ils sont bien aussi. Ils sont pas... ouais ouais Alors, ouais. l'espèce les, de petit droïde, là, il a du sens, en fait, au final. Ouais. Hein, ouais. Euh, on ne va pas dire tout de suite laquelle, mais, euh, mais au final, euh, final c'est intéressant. Ouais. Hein. Ah. La, la femme ch chasseuse de prime qu'on avait entrevue dans des photos et choses comme ça aussi. Elle, elle est, mal, elle, hein. elle est très intéressante ouais. aussi. Ouais. Ouais, elle, elle va permettre ouais. de créer du... Euh, c'est un personnage qui crée du lien, en fait. Ouais. Donc, euh, c'est donc vraiment sympa. Euh, Est-ce que pour toi, alors, du coup... Euh, en essayant de ne pas spoiler mmh. est-ce que tu voilà est-ce que c'est conclusif pour toi est-ce que c'est suffisant est-ce que euh... bah euh, là je vais être un peu dur Vas-y, bah, si, non non mais, <rire> mais c'est pas grave euh, mais euh, entre guillemets il a sauvé ce qui était voilà sauvable mais ça reste une trilogie qui est quand même mais vraiment vraiment mais beaucoup plus bas que les autres quoi. Mmh. parce que euh, dès le début ils se sont lancés dans quelque chose qui n'était pas la bonne idée bon, en plus ils ont fait un 7 donc, qui était un copier-coller, mmh. mauvaise idée. Mmh. Ils ont fait un 8 qui détruisait tout, mais qui, ra... qui expliquait rien, mauvaise idée. Et à partir du 9, là, ils se sont dit il ah, faut qu'on construise quelque ouais. chose. Donc, il arrive tant bien, tant bien que mal, donc euh, ça c'est pas mal, mais il aurait dû faire en fait l'épisode 9, ça aurait dû être l'épisode 7. limite. Ouais, ouais je ah comprends là. ce que ouais. tu veux dire. Hein. Ça aurait dû être le début, quoi. Mmh. Moi, je suis pas content que ça se finisse. Parce que ce serait euh, méchant. Parce que tu te dis quand même, putain, on, là, on a peut-être tourné une page pendant un petit bout de temps. Hein. Euh, je ne sais pas s'ils vont se retenter un hein, Star Wars euh, sur grand écran tout de suite. Bah, surtout s'il marche ou pas, quoi. Euh... Oh, je pense qu'il va marcher. Je pense qu'il va marcher parce que euh, t'as pas envie d'y retourner euh, je... Non. Pour l'instant, non. Ah ouais mmh. Ah tiens. C'est marrant. C'est moi, quand j'ai vu l'épisode 7... Euh... Euh, l'émotion finale, l'émotion de revoir Luc, ça a été quelque chose qui m'a vrillé le cerveau. Et j'ai vraiment eu envie d'y retourner. Euh, pour moi, c'est la meilleure conclusion possible. Et j'ai l'impression que je te rejoins, en fait. Oui, voilà. Avec, avec le, tout le matériel qu'ils avaient fait, tu pouvais difficilement faire mieux. Quoi. Mmh, mmh. Après, bon, moi, l'Empereur, j'ai toujours dit que c'était une, une mauvaise idée. Bon, maintenant... Mmh. L'Empereur en revenant, ouais, je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement de faire ce qu'il a fait avec l'Empereur. Hmm. Euh... Donc C'est le moins pire. C'est le moins pire, ouais. ouais. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour la partie no, no spoil. spoil. On va euh, juste faire un, un, un léger résumé euh, pour ceux qui vont nous quitter maintenant. Je fais le mien. <rire> fais le tien. Vas-y, fais le tien. Fais ton résumé. <rire> No spoil, <rire> no, ouais. non spoil. Ouais. Bah, Si vous aimez Star Wars, allez-y quand même, c'est toujours bien, ça ouais. fait toujours plaisir, il ouais. y ouais. a de bonnes choses quoi. Gigi Abrams quand même, il arrive à faire un bon truc. Ah, bien bon. Ouais. Moi, euh, ma conclusion, c'est il ouais, faut y aller, je pense que c'est nécessaire d'y aller. Euh, moi ça a mis des pansements sur tous les bobos que, que j'avais. J'avais beaucoup de bobos sur Star Wars et cet épisode, il m'a mis des pansements partout, mmh. ça m'a fait du bien. Ça m'a apaisé, j'ai apprécié des personnages que je n'aimais pas. Je trouve que tous les personnages sont intéressants. Ils ont tous un, ils ont tous un, un bon fond. et, euh, et euh, Ils sont tous exploités comme je l'attendais. On, on va y revenir, mais il se passe des choses et des cliffhangers dans le film qui font que je me dis « Ah ouais, putain, super !» Donc tous les personnages ont pris du sens pour moi. Euh, leur présence au, au, ouais, ouais. à la fin de ce film, au final de ce film, se justifie systématiquement. Tous les personnages se justifient. C'était pas le cas, c'est-à-dire que je parle, quand je dis ça, je dis même fine, tu vois. <rire> euh, <rire> et, euh, et voilà, et je trouve que c'est très bien. Et puis, comme euh, disait Nico euh, dans le live, putain, c'est un Star Wars, tu peux pas euh, rater un Star Wars. Ah ouais, <rire> il y avait un silence dans la salle pendant les quoi, 2h20 peu moins de 2h20 ah Ouais, ouais, il n'y a pas eu beaucoup de réa. Il n'y a pas eu beaucoup de réa, mais il y a eu un... Un, un, non mais moi je trouve c'était positif il y a eu un ouais. silence de cathédrale hein, dans, ouais. pendant ce film ouais. euh, ça a été, les gens étaient euh, on ferme notre gueule enfin il n'y en a pas un qui s'est dit euh, ouais, la personne qui a applaudi à la fin quoi. ouais ça se fait plus ouais. ça. ça se fait plus non, non moi ouais. je suis vraiment, je suis pas hype mais je suis ouais. content de ce Star Wars ça m'a fait, voilà, fait du bien donc après ça ne tient qu'à moi je pense que les gens qui nous regardent c'est un peu les gens qui nous ressemblent la communauté c'est les gens qui nous ressemblent ah oui, de toute façon faut se faire sa propre avis il faut il faut, euh, il, faut, ça, il, faut euh, il faut y aller alors on va faire un, un intermède poum là je vais mettre une, une petite vidéo un petit truc <rire> vous avez vous euh, quelques secondes euh, pour euh, vous euh, casser parce que là on va euh, tout dire mais vraiment tout dire c'est parti quest ce que c'est que cette merde <rire> Et donc, en fait, <rire> allez. Là, on gauche. a le droit de bon. Alors, alors moi, je peux continuer à, à fou en disant j'ai trouvé ça bien. <rire> non, mais j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien. Oui, bon, en règle générale, ça va. Mm. Toi, t'es d'accord. Vas-y. Euh, bah écoute, euh, je te dis, comme Vous on Vous avez vu, c'est lui le méchant de la page, maintenant. C'est moi maintenant, c'est moi le méchant. <rire> non mais. Le titre, ça va pas. L'ascension de Skywalker, c'est à hold-up. <rire> ouais, je comprends oh, pourquoi voilà. tu dis ça. Oh, hein, on explique, vas-y, tu peux y aller, là. Eh ben. Euh, L'ascension de Skywalker, le seul Skywalker, c'est toujours. Ben. Voilà. Ou aussi euh, Kylo euh, Ren. <rire> Rennes. Voilà. Et pas Rennes. Il y a des idiots <rire> qui disent Kylo Rennes. Ça, ah, c'est inexcusable. Pas, ils disent pas Kylo Rennes, ils disent les chevaliers de Rennes. Voilà. Vraiment chevalier, des... Les chevaliers de Rennes. Un mais, bijou, Mais, mais c'est mieux, euh... les chevaliers de Rennes. Ouais, alors ouais. En plus, c'est des chevaliers sans épée. Mais euh, mmh. bref, on, ouais, ouais. bon Tiens, on va un commencer un par sens. eux. Tiens, commençons par eux. Chevaliers de Rennes. Bon. Bah, c'est la garde prétorienne du 8, quoi. Ouais. Ils sont là, ils sont jolis, ils se font péter la gueule. Et... C'est lui qui les bâche. Ouais. Plutôt facilement. Euh, carrément. À partir ouais. du moment où il a un sabre. Mmh. Et euh, il ne sert à rien. Ouais. Voilà. Ça, c'est fait. C'est fait, ça, c'est fait. Donc, pour toi, effectivement, il n'y a que Ben qui est le dernier Skywalker. Et le contresens pour toi, c'est que ce soit une Palpatine. Car Puis... un gros spoil euh, Voilà. Rey est la petite fille de Palpatine. <rire> bon joue Bon, alors là, soyons clairs. Euh, moi autre... j'ai rigolé ah ouais j'ai vu <rire> je disais que la scène la salle n'a pas beaucoup réagi mais toi a ah, été plein de réactions euh, autant le retour de Palpatine euh, après coup se digère parce que c'est bien traité c'est bien amené mm. autant la filiation avec ouais. Rey avec, euh, avec Ça... ah, et pas et pas ouais. elle ne sert à rien c'est ouais, ouais. une fausse je sais pas pourquoi, ils veulent absolument que, alors, dans du... Star Wars, tout soit familial. Et... Ouais, alors l'histoire, l'idée, c'est de dire que, ouais, mais pour qu'elle ait un, un penchant comme ça, euh, pour le côté obscur et une puissance du côté obscur, elle ne peut être que le, la petite fille de, de, de Palpatine. Mm. Donc, lui-même est petit-fils de petit-fils de petit-fils. Alors, il y a un mec qui euh, est un fan de, de l'univers euh, bah, euh, bah... légende ou canon, et qui va nous dire, oui, oui, oui, oui, oui mais... Euh, Doit-on bah, être le petit-fils de quelqu'un pour pouvoir euh, avoir une, un penchant pour le côté obscur et avoir des, euh... une prédominance pour le côté obscur Bah son si côté, qu'en plus, ils inventent un truc, euh, c'est que... Alors, on n'a on plus, midi... mais... plus de midi-chlorien, c'est déjà pas mal. J'ai ouais, ouais. cru qu'à un moment, on allait avoir droit à du retour de midi-chlorien. Ouais, bon, comment c'était amené, euh, ça m'aurait pas forcément gêné, mais... Euh... On va reprendre depuis le début du film. Bon Déjà, pourquoi l'Empereur revient Au moins, il s'est pas pris la tête. En 5 minutes, c'est bouclé. Ouais. <rire> dans la série, ça va vite. Là, ça va très vite. Là, en l'occurrence, c'est parce que ça vient vraiment euh, des, euh, des, euh, des romans Riposte. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Ça ah colle ouais, ça vraiment va, avec ce qui si a été écrit dans grave, Riposte 1, 2, 3. C'est que, de toute façon, il avait planqué tout ça. Euh, mmh. et jamais il a imaginé passer la main. Et, euh, il est resté... Euh, en stand-by de passage de main, d'ailleurs il le dit il a manipulé tout le monde et, ah, et, oui. et a commencé oui. par Kyle Ren en disant mec, toutes les voix que t'entendais, c'était moi. C'était moi. J'ai beaucoup aimé le le comment il s'appelait l'autre méchant là. Snoke. Le Snoke dans la dans la bouteille. Ouais l'espèce de. <rire> en fait, il les clone hein, ouais. parce qu'il a des il a des il a des serviteurs qui clonent un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Et au début du film, on voit des Snoke clonés dans des bouteilles. Voilà, Donc ouais. en fait, Snoke n'était qu'une enveloppe. J'imagine que J.D. Abraham n'avait pas inventé Snoke pour ça, mais il a dû. Non éuter, mais bon, il a, il a fait avec euh, le, euh, ouais, avec le... ce qu'il fallait. Ouais, Ouais. Ouais. Puis Ryan Johnson va te faire foutre, Ryan Johnson. Alors, Rian Jons... <rire> ouais, va te faire foutre. Voilà, Ryan a... Johnson avait dit, va te faire foutre, J. J. Voilà, 8. Il voilà. bah, y, la... y a ce passage absolument merveilleux euh, de Ray qui jette le sabre laser dans les flammes et de du fantôme, je sais pas, enfin de l'émanation de force de Luke qui rattrape le sabre et qui dit, on ne traite pas un sabre euh, de Jedi comme ça. Je <rire> pense que là. Et après, tu as le souci, c'est que. <rire> Euh, c'est clair. Ouais, mais il s'entre-troll, ouais. mais en même temps, ça fait que le personnage, il part dans tous les sens, quand même. C'est quand même con. Ouais. Dans le pro, dans Ouais, le mais set, tu sens, il y a... Enfin, voilà. Ouais, mais... Je sais pas si t'as vu, mais, ah, ouais, non, mais... Marc Hamil, Marc -Amil a une jubilation <rire> à le dire. Ouais, mais... Du genre... Euh... Dans la construction <rire> du perso, c'est quand même con, quoi. Mm. Le set, tu le vois, ça fait... Euh... Euh, le gros Jedi de la mort rentre sa montagne euh, ah, après il jette son sabre à aller vous faire faute ouais. et puis il revient non on ne traite pas son sabre comme ça autant hum. je vais là-bas là mais ouais mais tout le film est comme ça ah, hein. ah ouais. tout le film est en mode droite gauche haut bas parce que voilà il est obligé donc oui, donc, euh, reine, petite fille euh, de, de l'Empereur, pour moi, c'était pas nécessaire. Je pense qu'elle pouvait avoir euh, une impédance pour... Euh... De toute façon, avoir une impédance pour le côté obscur, c'est avoir... Euh, c'est avoir euh, euh, de l'ouverture pour la force euh, en soi. Donc ouais, bon, c'est pas nécessaire. Tu par l'envie, la voilà, peur... Voilà, voilà. Euh, Il ouais. n'y a pas de lien de filiation avec, Dark, avec Anakin Skywalker et l'Empereur, tu vois. Et pourtant, euh, ben, Vador... Euh, il est là pendant un bon bout de temps, et c'est vraiment le seigneur des sites quoi. Donc bon, voilà, ça c'était un peu, euh, voilà. Euh, ben, euh, Ben Solo, euh, bah, moi j'ai bien aimé, écoute. Euh... Euh, ouais, ouais. Enfin, moi j'ai adoré la scène, on revoit, euh, ben Han Solo. Ouais, il y a Han voilà. Solo qui arrive, là, je me ça m'a dit... ému, moi, hein. Là, Moi, ça ça dit, ah, là, le perso, il va, il va décoller. Là, ça va changer. Là, on va voir le retour du Skywalker. Puis en fait, malheureusement, ça redescend petit à petit. Le mmh. moment où il lui dit je t'aime sans lui dire, ah, ouais, et son père là... lui répond I know. Mmh. Reprise et méga super. Le, le sucre dans la bouche, <rire> L'hostie dans la bouche du fan de, de l'Empire contre-attaque, mmh. hein. Parce ah, que ouais. Scène qui n'était pas écrite. Ouais, ouais, qui a été, été inventée par les... Enfin, la réplique de Solo a été euh, faite comme ça, ils l'ont gardé. Ah, putain, deuxième, euh, deuxième hostie après, après l'histoire du sabre. Alors, chronologiquement, on s'en fout, on n'est pas chronologique de notre analyse. Mmh. Mais euh, ça déjà, ouais, ouais, ça et, et le retour de Solo m'a vraiment fait, euh, fait plaisir. Très surpris de l'absence de d'Aiden Christiansen, puisqu'il y avait eu des racontards comme quoi il était ah. présent sur le plateau, il n'apparaît pas, alors est-ce qu'il a été cuté Peut-être. Je, je crois avoir lu qu'il avait été cuté au final, un truc ouais. dans le genre. La princesse Léa ouais, Ils ont réussi à, avec les scènes qu'ils avaient avec elle, euh, ils ont réussi à faire un truc qui tenait plus ou moins mmh. la route, mmh. donc mmh. ça va. Mmh. Mmh. Mmh. Euh, je trouve euh, le, donc à meurt, hein, autant mm. dire, que pour de vrai, et euh, mon dieu que c'est beau. Ouais, c'est un peu rapido, mais bon, enfin, euh, ouais, c'est pareil, ils n'avaient pas tellement le choix, donc euh, ils l'ont fait. Donc ils n'avaient euh, pas le choix. Ouais. Mort, euh, tout elle meurt dignement, elle, elle, elle meurt de façon ultra digne, voilà. il, y a 6P, il y a R2-D2 qui, qui, qui, qui pose le même, euh, la même tristesse que quand, quand Yoda meurt. Mm le même son, le même... Euh, voilà. Il euh, y a cette espèce de, de scène où tout le monde vient euh, au niveau de sa tombe. Ça, c'est mm -hmm. quasi biblique, quoi. C'est un truc qui était quasi biblique. Ouais, un... On peut en rire, hein, mais euh, moi... Oui, c'est un adieu à l'actrice mm -hmm. aussi. Mm -hmm. enfin, voilà, mm -hmm. ils ont... Mm -hmm. ils ont bien fait partie hein. D'ailleurs, il y a, y, a y a une personne dans le groupe qui dit euh, adieu ouais, à, à notre princesse. princesse voilà. Là, moi, je dois t'avouer... Mm -hmm. <rire> <rire> Sort les mouchoirs. Ouais, <rire> peut-être pas, mais euh, ah, si quand même. Toi, franchement, je me suis dit, elle est belle cette. Euh, il est beau cet univers pour ça. cest que c'est un univers qui est capable d'enterrer ses acteurs dans, dans, dans, dans, dans le film, quoi, en disant, voilà, euh, cette, cette nana, elle a, elle a eu un rôle hyper important et tu Abraham si il fait ses obsèques euh, mmh. dans le film, quoi. Ah oui, oui, c'est carrément ça. C'est ultra balèze, c'est ultra beau et moi ça m'a, moi ça m'a touché, moi ça m'a touché. Pot est euh, est, euh, est fine. Bah il gagne en épaisseur, c'est ouais. sympa ça. Beaucoup ouais, ouais. Donc euh, là on s'adresse aux gens qui ont vu le film. Ouais. Hein, euh, L'histoire parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder la partie spoil sans euh, sans avoir vu le film, c'est que l'empereur veut relancer son empire, il lance le dernier ordre, il déclenche le dernier ouais, ordre. Et donc il, il a, un brainstorming il de a folie, là, voilà, de... il a toute une armée planquée, euh, planquée sur cette planète voilà. et et voilà, depuis il essaie ouais. voilà, depuis 30 piges <rire> et il, a, il appelle les gars du premier ordre, il leur dit maintenant c'est moi le boss et en fait, bah, Kylo et euh, R.S. vont se liguer contre lui pour euh, pour le tuer. Est-ce que euh, est-ce que Kylo rent veut vraiment tuer l'empereur pour prendre sa place À ah, aucun moment on y croit en fait. Même lui-même ne le dit pas. Il dit c'est toi qui va aller tuer. On va aller tuer l'empereur. Mais il n'a pas vraiment une véhémence de dire je vais rétablir l'Empire, en fait. Euh, ouais, C'est plus, il veut, il veut prendre sa place, quoi. Il tu veut trouves tôt, ouais, ouais, ouais, Non, je n'ai pas senti ça comme ça. Enfin, Jusqu'à un moment, justement, où, où il voit son père et il sent que sa mère est morte où là, il a un retournement de situation, mmh, là, mmh, où on redevient mmh, mmh. gentil. Est-ce que sa mère... Euh... Alors déjà, premièrement, est-ce que sa mère meurt tout de suite J'ai pas vraiment l'impression. Puisque son corps disparaît au moment où lui meurt, puisque lui meurt. Au moment où lui meurt, ah, oui, son corps oui, disparaît. Oui. Donc est-ce que ça ne met pas une espèce de stase de la force pour l'accompagner dans la bienveillance de tout le reste de la... À partir du moment où sa mère s'allonge et donc de prime abord meurt, on a l'impression qu'elle rentre dans une espèce, je, je fantasme mm. peut-être, hein. on a l'impression qu'elle rentre dans une espèce de stase de la force où elle apporte tellement de bienveillance à son fils que son fils reprend euh, conscience ah. de ce qu'il faut. Et au moment où lui meurt Frups, son corps disparaît à elle. Donc je me suis dit, bah. tiens, parce que moi, la première chose que je me suis c'est « Ah, oh, elle est morte, son corps va disparaître, c'est une Jedi, hein. c'est une Jedi. Mm » -hmm. hein. Donc son corps va disparaître, et son corps ne disparaît pas tout de suite. Je me suis dit, tiens, pourquoi son corps ne disparaît pas tout de suite et bah, je pense de, Tous les Jedi ne disparaissent pas, attention. Tous les Jedi ah. ne disparaissent pas, non, non, non, ah. non, non c'est vrai. Mais euh, oui, parce que... Oui, d'ailleurs... Euh, mm. euh, et ne disparaît pas ce qui est honteux mmh. mais euh, elle en l'occurrence on a l'impression qu'elle a pas fini son travail tu vois et, et après ça que... fait que tous les tous les skywalkers ils disparaissent quoi. aussi ouais. Ouais. Ah, ouais alors le bisou euh, ouais purement gratos ça sert à ah, rien. Non. <rire> ah, non ah non non c'est génial non c'est génial euh... non c'est bah, génial ça n'a pas de sens si. Pendant, pendant deux épisodes, il, si. il veut la buter, il ouais, veut mais la non. convertir. Ouais, mais et là, c'est ben. La... Ouais, ben. Ouais. Elle lui dit. Ouais. Elle s'éveille, elle dit Ben. Ouais. Donc, elle était amoureuse de Ben depuis le début Elle était un... amoureuse. Elle, avait des... ben, elle lui dit aussi. Quand il lui dit Je t'ai tendu la main. Elle ouais, a dit ouais, C'est la main de, de ben, ben que, ben, que ouais, je voulais ouais. prendre. Et. Euh... Et ouf euh... Finn ne lui dit pas qu'il est amoureux d'elle. Et ouf, elle, elle, elle, elle ne copine pas avec lui. Et ouf, ils euh... ont pas le temps. Ils ont pas le temps, mais on le sait qu'elle est amoureuse <rire> de Ben. On le... Ça se voit, ça crève ouais, ouais. les yeux. Mais est-ce que ça Et... sert vraiment dans l'histoire Ben moi je trouve que c'est un... Alors ce qui est... ça sert dans l'histoire parce que non seulement elle avoue qu'elle voilà, est amoureuse de lui. Enfin, on est des vieux nous, on voit quand les jeunes se bécotent. Hum. Ça pétait la vue que ces deux gamins là, ils étaient fous amoureux. Ces deux personnages là ça pétait la vue qu'ils étaient fous amoureux. Ouais, ouais, mais... Mais si, je... elle l'embrasse et chose, merci Abraham, merci, il meurt. Et ça, c'est génial. génial. Parce que je me suis dit, s'il si l'embrasse et qu'il meurt pas, le film est acheté. Ah, bon. ah ouais, mais là... Moi, j'aurais préféré et que ce moi, soit elle été... qui meurt. Et moi, alors moi aussi, mmh. j'aurais préféré que ce soit elle qui meurt. On est dans un univers Star Wars. On ne tue pas non plus trop de gentils. Pas trop. Mmh. On en flingue quand même pas mal. Mais euh, là, elle l'embrasse. Au final, elle, il meurt. Elle en est pas triste, parce que c'est une Jedi et elle sait ce qu'est la Force. Elle n'en est pas spécialement triste de sa mort. Ouais, ouais, mais euh... Elle sait qu'elle le retrouvera dans la Force plus tard. Et... Ah bah, entre guillemets, non. C'est ça, toute l'armée. À la fin, elle ne le revoit pas. Ben non, mais pas pour l'instant, mais attends, elle, elle ouais, va enfin, avoir une vie, la gamine. Ouais, euh... mais le, le film se <rire> finit, terminé. Oui, d'accord, pas... mais elle voilà. va avoir une vie, la gamine. T'inquiète, il va y avoir des livres. C'est un euh... peu... Euh... Non, non, mais moi, j'ai trouvé ça bien. Voilà, je trouve ça... Enfin... Son sacrifice, il est un peu... Euh... un peu bof, je trouve. Et ben... sans compter qu'en plus, elle entre a la... guillemets, on s'en branle parce qu'à la fin, il n'a pas, la... pas la rédemption qu'il aurait dû avoir. Ben si, il a la rédemption. Bah, ben, il aurait eu la véritable rédemption, je trouve. Bah, ben, ça aurait été comme son grand-père, on l'aurait vu, son fantôme apparaître à côté de Léa, à côté Oui, de... alors ça, c'est discutable, c'est-à-dire que cette scène finale où, où, où ce qui apparaît aux yeux euh, de Rey, c'est que Luke et Léa, moi aussi, ça m'a chiffonné. Ça Après, a... le problème, c'est, euh, bon, alors, on fait réapparaître Luke, Léa et Ben. Ah ouais, mais si on met Ben, on met Yoda aussi. Ok, bon, on met Yoda... Ah mais si on met Yoda, ben on met Aiden Christensen en, en Dark Ador, alors, ok. Eh ben, là alors, je alors, dis... Là tu te retrouves avec tout le concile quoi. Bah ben, c'est là où je alors, dis... Alors ça aurait où. été une belle scène. Tout le concile de Jedi en fantôme qui, qui réapparaît autour d'elle. Parce qu'ils font tout le moi je vais, moi je dis que c'est pas elle qui aurait dû rester à la fin. Ça aurait dû vrai. être Ben. Ouais mais tu peux pas, on est dans un film profondément euh, ussonien comme ça se dit. Et euh, non. — D'où le pas... hold-up de l'ascension de Skywalker. — du, du coup, d'où le hold-up de l'ascension, parce que pour toi, ce qui était justifié, c'est que, vu le titre, ça devait être un Skywalker. Ah et non. la pirouette, c'est de dire qu'elle se revendique Skywalker. Voilà. — Parce qu'à la fin, euh... elle se dit « Je m'appelle Rey Skywalker ouais. ».— En gros, tout le monde peut devenir un Skywalker. Ouais. — Et là, je rejoins ce que tu me disais tout à l'heure, c'était que le fait qu'elle n'ait ni père, ni mère, euh, ni, euh, ni destinée faisait que n'importe qui et n'importe quel enfant, en l'occurrence, mmh, ces petites filles, se... pouvaient s'identifier à elle, et que maintenant, étant donné qu'elle est l'élu, la, la fille de petite fille de Palpatine, ça, ça, ça met à mal, en fait, cette euh, destinée ouverte à, à tous mmh. et à toutes. Quoi. Ça, c'est vraiment... Je suis d'accord avec mmh. toi. Ça, c'est dommage. Enfin, en tout cas, tu m'as ouvert les yeux là-dessus, c'est vrai que ça, c'est dommage. Mmh. Ok, autre chose euh, la musique, les morceaux qui sont inédits, parce que malheureusement, on pas là, on mal de, là, on va euh... faire un, un, un, un espèce de patchwork. On a <rire> fini notre, notre retour, et là, on va vous balancer tous les, tous les, les flashs, parce que bien entendu, comme on l'a vu qu'une fois, on a des Ouais, flashs. ouais, ça appartient un peu dans tous les sens les, La musique, ouais. Bah, il y a quand même pas mal de morceaux qui se sont tirés des autres, mais ouais. les, tous les inédits, moi, j'ai bien aimé. Moi aussi. Moi aussi. Mmh. Euh, là, premier flash qui me vient, euh, je sais pas si as fait gaffe, il y a beaucoup de Stormtroopers qui ont une voix de femme. Ouais ouais ouais. Bah ça c'est le, euh, world... <rire> le World. T'as vu j'ai dit Stormtrooper. C'est le World World monde. Uh... OK, il y, y a beaucoup de Stormtrooper, voilà qui ont des voix de mmh. femmes. Euh, ils ont, il a beaucoup plus insisté sur l'origine de ces, de ces, de ces, de ces uh, troopers, oui, oui, en disant que c'était des enfants qui étaient enlevés. Mmh. Moi, c'est Comme on l'avait dit, une info que j'avais complètement zappée. Oui, ouais. Je me suis fait troller la gueule. Enfin, euh, non, pas, parlé, pas ouais. non, il y, y a un abonné qui m'a dit attention, fais gaffe. Euh, mais après, je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui m'ont craché dessus. Euh, là, il met bien l'accent sur l'origine. Mmh. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre Ouais, un peu près tout. Ah oui ici, si. on n'a pas notre combat de savoir la il, il y en a, y en a pas, ouais. des beaux, il y a des phases de combat. Oui, tout, tout au long du film, t'as Ray et, et Kylo qui n'arrêtent pas de se battre un peu en projection. Euh... J'aime bien moi ça. Ouais, moi toi. je me suis pas, pas trouvé ça superbe, bon, ouais, voilà. Moi j'aime bien cette histoire-là parce que ça. Comme je te l'avais dit tout à l'heure, c'est un lien de la force, en fait. Ils sont liés par la force, donc finalement, ouais, mais... à la fois la temporalité et l'espace n'ont pas lieu d'être quand tu es lié par la force. Le problème, c'est que le... ils sont liés, mais on t'explique qu'à la fin, parce que, vu qu'ils font partie de tous les deux d'une énorme grande famille, je ne me rappelle plus le terme précis que raconte l'Empereur. Oui, il utilise un truc, ouais. Voilà. Brosse pareil, ça fait sortir d'un chapeau, mmh, euh, mmh. et c'est pour ça qu'ils sont liés, c'est pour ça qu'ils arrivent à se battre carrément dans des, euh, dans des lieux opposés ou... Alors je sais pas s'ils se battent vraiment, parce qu'il y a un moment, euh, au moment où ils cassent l'espèce de statue, enfin le socle de, de, du casque là, lui il est sur la planète et elle, elle est dans le vaisseau, et quand ce combat prend fin, il y a il... un Storm qui regarde Kylo Ren, Ouais mais il a le casque qui est tombé à côté de lui sur la planète. Ouais mais en fait il y a un Storm qui regarde euh, Kylo Ren ouais. en mode Mais putain qu'est-ce qu'il fout quoi. Ouais. Et on a l'impression que le Storm il est là depuis le début. Oui, il est voit voit, là. Le... Et qu'il voit un peu... Euh, ouais. il, il pourrait voir Ren euh, pas se ouais. battre dans le vide mais être au moins ouais, en tout ouais, cas ouais, en train ouais. dans une transe, ouais. Qu'on nous montre pas parce que ça n'a pas de sens. Mais voilà en fait le combat. Est-ce que le combat a... Est un vrai combat ou est-ce que c'est un combat euh, mind, tu vois, dans l'esprit. Ah non, un Non mais tu non, vois, je ce que que un je dis... combat, ouais. ouais, mais c'est peut-être une allégorie en fait. Mm. Je me demande si c'est pas une allégorie du combat. Si c'est pas en fait, on est en train d'échanger, on est on est en mode. Ça c'était dans le Et ça se traduit et ça se traduit par un. Mais bon, pour moi ça ça pas c'est pas gênant. L'intemporalité mm. et la et, et l'espace n'ont pas lieu d'être entre deux personnes qui ont, qui ont la force. La scène où ils, où ils essaient d'arrêter le vaisseau, c'était... ouais, ce, ça est... dedans, ah, sympa ça là, oui. Comme ça. Mmh. Personne ne croit en la mort de... de, de ouais, de ouais, c'est l'espèce de vieux moment, euh, émotion, où euh, tu sais pertinemment ouais. qu'il n'était ouais. qu pas dans ce vaisseau. Et puis, euh, puis euh, 6PO avec euh, euh, l'arbalète, c'est marrant. Ouais, ouais. On comprend, il y a plein de choses qui se déverrouillent. Bon. Et puis bon, t'as un super perso qui est déglingué c'est Hux, enfin bon, c'était ah, déjà un perso ouais. en carton, mais lui, il, Alors, il fait un moment de bravoure un peu, ouais. puis après il se fait euh, des Alors oui et non, Alors, moi j'ai trouvé, Alors, comme je te dis, je trouvais qu'au début, je me suis dit, oh, il va en faire quelqu'un de plus en retrait, déjà apparemment il est rétrogradé, hein. il ouais, est un peu ouais, rétrogradé ouais, ouais. finalement, il est plus en retrait, il ferme un peu plus sa gueule, et je me suis dit tiens ça y est on va réussir à faire quelque chose d'intéressant avec ce, avec ce mec. Ils en font le traître qui meurt comme un chien, euh... comme une merde. Ouais. <rire> Et tout le monde s'en fout. Ouais euh... ouais tout. Le monde... Si moi ça m'a emmerdé, du coup. Je me suis dit ben bah non t'allais faire quelque chose avec ce perso. Euh, alors déjà c'est moi le traître ça ça m'a fait chier. Puis je dis mais non fallait en faire un vrai méchant. Ouais, moi, pendant un moment, je me dis que ça allait peut-être être son père qu'allait être le traître, puis en fait, non, c'est... C'est son père, d'autre. Ouais. Ah ouais mmh. Ah, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas lu encore Mais cette euh... partie-là. En même temps, la, la, la vie de Huggs, j'ai pas eu le, le roman. Ah bon, ça t'intéresse pas, pas, pas plus, de... Non, plus non. Les mémoires de Hugs. Bon, non, non je sais pas. Je suis euh... un vieux traître et je me fais abattre <rire> par mon père comme une merde. Et, <rire> et donc, pas vraiment non plus euh, de scènes de combat spatial. Alors, pareil, les gens vont nous dire « what ?» Euh, on a un espèce de gloubibouga à la fin qui est illisible. Ouais, puis on s'en fout un peu parce que c'est pas ça que... Et c'est pas ça, ça le... C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à reproduire le, le, le retour du... L'enjeu, ouais... De... Où il y a un enjeu dans chaque élément. Y il y a faut un... dire que le, leur plan est tellement... Pourquoi pourquoi la, toute, la, toute la flotte impériale euh, a besoin, besoin d'une espèce d'antenne pour les diriger tout seul bah Parce qu'en fait, sur la planète, il y a tellement d'énergie euh, négative, d'électricité statique et tout ça à mes couilles, qu'en fait, les vaisseaux ne peuvent pas se coordonner, c'est ce qu'ils disent. Ah ouais, ouais, bon, ouais, ouais. Il un moment, ils disent, ouais, de toute façon, ils ne peuvent pas se coordonner, donc c'est au moment du décollage qu'ils sont fragiles, ah ouais. et euh, il faut dit, ils sont ces vraiment ces garés. Ouais ils, sont, ah ouais, ça, ouais, ils ont toute la planète pour se... Euh, pour ils sont a 10 000 ouais, ouais. destroyers stellaires qui se font déglinguer en 2-4, comme d'hab. Ouais, alors, c'est... Voilà, bon, il y a beaucoup de facilité dans le film, malgré tout. Hein, il y a beaucoup de raccourcis, ouais. ça, va, ça va beaucoup trop vite. Mais, euh, mais voilà. Ouais, ouais, même, je, je, quand je dis qu'il n'y a pas de bataille dans l'espace, c'est qu'il n'y a pas, justement, comme on dit dans Le Retour du Jedi, mm. euh, un lien entre ce qui se passe... D'ailleurs, il y a un très beau clin d'œil... Euh, oui, de oui, elle oui. contre oui. l'empereur avec la fenêtre euh, du qui plafond qui s'ouvre la... et qui lui dit regarde je vais flinguer tous tes amis mais c'est pas une redite c'est un clin d'œil c'est pas du voilà. tout comme dans le set non. voilà bon, bon on va s'arrêter là parce qu'on est sur euh, 40 minutes c'est ah, ouais, ouais. pas mal, hein, euh, pas mal. Euh, je pense que voilà on reparlera du film j'imagine qu'on fera une cantina avec les briscards qui sont en train de regarder le film aussi euh, on vous donnera la parole pour euh, que vous euh, nous disiez ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Essayez bah, d'être bienveillant parce qu'en ce moment, euh, j'ai des gens qui sont sympas, mais j'ai des cons aussi en hein. ah. bon, mmh. message. Donc, euh, mmh. essayez d'être. Voilà, euh... Mais je pense que franchement, voilà. Je... Non, mais la vie des gens, c'est toujours. Un... Oui, un... ouais, ouais, la ah, vie non, des non, gens, non, non, non. je veux dire par là, il y a vraiment moyen, même si, comme toi, on n'est pas très fan du film il y a quand même vraiment de la matière pour dire ça c'était bien ça c'était pas mal ah ouais, ça c'est ouais, ouais, ouais, ouais. même ouais, ouais. s'il y a autant de matière de dire ça c'était ça c'était bien mais... je dirais pas pas bien je dirais qu'il y a des choses qui sont des facilités be, be, non, on be, euh, mais on n'est euh... pas d'accord <rire> mais c'est mais c'est bien il a fait ce qu'il a pu il voilà. a fait ce qu'il a, a, a pu, pu. <rire> Avec ce qu'il avait, ouais. et il n'avait plus rien. Ouais, ouais, oui, merci, Mais bon, quand même, le on ne fait pas ça à un sabre, à une, à une arme de Jedi, pour moi. C'est ah ouais, juste... la petite phrase. Non, c'est ah, vrai que ça, c'est ça, ça ah, la petite phrase. Ah, Vengeance. Ah, je Carrément, ah, venge. carrément Marc Amil, il a... Ouais, je pense qu'il a dû bien apprécier. Ouais, il a dû aimer. En tout cas... En finale, moi, j'ai... Allez, je le dis. Beaucoup apprécié cet épisode 9. Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> Et toi, moi euh, C'est le meilleur des... Des, trois. des trois derniers. Voilà. Voilà. Et euh, bon, bah, ça... c'est pas le super fiasco, mais bon... Euh... Mm. Ça aurait pu être beaucoup mieux, quoi. voilà. Mais bon... Allez le voir. Faites-vous voilà. votre avis. Faites -vous, Et puis, je pense que ça fera... Euh... Euh, j'ai... Vraiment, le mot de la fin, ce que j'aimerais, c'est que ça réconcilie la communauté, qui est, qui est malade. Il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de côtés obscur ah, ouais, dans ouais. cette communauté. Avec le 8, ouais, qui, bah, a clivé, ouais, ouais, ouais. qui a clivé, et euh, je reprends euh, euh, ce que disent les, les, les, les Youtubers euh, de l'univers Star Wars, comme Absolute euh, et, et tous les mmh. autres. Ouais, ils en ont un peu marre de voir les gens s'arracher euh, la gueule sur, euh, sur, sur sur des sur des contentieux de films et euh, parce que nous là on est euh, voilà on est pas oui, oui, oui, oui, ça va et, bah, ouais, euh, on s'en fout mais il y a des gens qui sont vraiment ah, on, ouais. qui ont vraiment vrillé et euh, ouais, mais, et je pense que et, et je j'espère et j'ai la bonne impression que cet épisode peut réconcilier tout le monde. voilà c'est mon mot de la fin acheter des saucisses <rire> acheter des saucisses euh, <rire> pour lancer les saucisses, parce que moi j'ai mon Jean-Pierre Bosque juste à côté de moi. On a décidé de l'appeler Jean-Pierre Bosque. Vous comprendrez pourquoi. Ouais, ouais, ouais je suis, je je euh, suis bien chaud. Euh, et en même temps, bah, c'est intéressant parce que bah, la lumière euh, n'est rien, sur l'obscurité. Oh, oh, oh, oh. oh, J'aime ce rôle. Oh, magnifique. Elle est belle, celle-là. Merci à tous. Je vais appuyer sur le petit bouton pour arrêter la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Pendant les vacances, on va, on va jouer. Voilà, on va jouer. Et euh, on va jouer. Et puis des fois on va se filmer. Pas forcément tout le temps. Mais on va jouer. Et puis des fois on va se filmer. Et quand on se filmera, on montrera et on vous partagera. Allez. Ciao. Et puis que la force soit avec vous les loulous. Bye bye.